Hey hey Salut On est revenu <rire> On est de retour Oups <rire> <rire> Ah non Là, faut voir, un, un, un, un, voir si on se rend sur quelque chose fusionne Non, ça fusionne pas Non, ça fusionne pas euh... Oh si, ça fusionne Ça fusionne, ouais, ça peut fusionner, mais ça va faire un truc pas très joli mais... <rire> <rire> Ça va faire un truc... <rire> Paul de... <rire> Bon les gars, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se euh, scogner un deck euh, Assez rapidement, en peut-être peut pas lire toutes les descriptions de cartes, hein, non plus On va pas vous saouler avec ça Mais comme on défendre. a deux decks sous la main, c'est hein, vache de dire Ah, oh, elle est belle celle-là Ouais, elle regarder pour nous, exactement on va, on va montrer. Première chose qu'on va montrer, hop là, c'est ça. C'est... Euh, cette première carte qu'on découvre quand on ouvre un deck et qui contient... La decklist complète de tes cartes complète C'est extrêmement équilibré Il y a autant de cartes de chaque Exactement, au niveau de l'algorithme C'est ce qu'on disait euh, lors de la précédente vidéo Ils ont vraiment bossé là-dessus Et euh, en fait il n'y a vraiment pas une, une classe qui est plus forte que l'autre mmh. Ils avaient vraiment de la comboté. Mmh. Et même ce qu'on avait oublié de préciser Je préfère en préciser aussi tout de suite C'est que par exemple si tu as un deck qui te dit voilà, euh, Donnez plus +2 à vos ouais. euh, ben bah, L'algorithme va te mettre des mécas automatiquement dans ton deck Pour que tu ne puisses pas avoir une carte qui soit inutile ça pourrait, au départ, c'était la crainte des joueurs en se disant, putain, ça se trouve, vu que c'est un algorithme, vu que c'est un ordinateur qui fait ton deck, si, euh, si t'as, par exemple, plus 2 en mecha, plus 2 en monstre et que t'as aucun monstre dans ton deck, tu te retrouves avec une carte qui est inutile. Mmh. Il n'y a, a pas ça dans Keyforge, forge cest c'est-à-dire que dès qu'il y a une carte, automatiquement, elle peut comboter avec d'autres. C'est énorme. Euh, c'est énorme. Il y a plusieurs fois... Euh, la même carte dans le même deck, c'est possible Oui, c'est possible. Et c'est là-dessus où il joue quand il parle de 4 trillions, entre guillemets, de compositions différentes. C'est-à-dire oui. qu'on pourrait avoir très bien aujourd'hui la même decklist, demain, euh, disponible sur Internet. Alors ah, Tu crois, Mais... ça, à ce que tu vas dire Est-ce que tu y crois Qu'il y ait exactement le même deck avec une carte cas Oui, je pense que ça pourra arriver. Si vraiment le truc. Tu... Ça pourrait arriver, mais le problème, si tu veux, c'est qu'il y a aussi les decks anglais, les decks français. Donc ça se trouve, il y aura forcément deux decks qui seront identiques un en anglais, un en français. Je sais pas si ça, ah. au niveau de la langue, tu vois, pour moi, forcément, il y aura une. Ah, je pense que non. Hein. Moi, je le vois pas comme ça. T'imagines hein, hein, Étant donné que c'est quand même des tournois internationaux. Euh, les mecs se rencontrent, euh, ils ont le même deck. Euh. Ah bah c'est une possibilité, après euh, en termes de pourcentage <rire> je pense que c'est très très minime, ouais. mais je pense que ça peut être possible, honnêtement je pense que c'est possible. D'accord, donc ça commence avec cette decklist, vous n'inquiétez pas s'il y a un truc qui est masqué, c'est parce que j'ai donc masqué ce fameux QR code, code. qui va permettre d'enregistrer, de déclarer le deck euh, dans l'application, qui vous permettra notamment euh, d'enregistrer vos victoires, hein, de dire j'ai réussi à battre tel autre deck. Mm -hmm, exactement. Donc quand vous allez jouer, ne vous séparez pas de votre téléphone, parce qu'on fait une partie qu'un pote, QR code, pff, je joue contre tel deck. Exactement. Vous ne prenez pas la tête à saisir un nom euh, alambiqué. Vous, vous, vous QR codez le, le truc et, et c'est parti. On commence à regarder les cartes ensemble. On commence par quelle. Euh, ben, on va commencer famille, par euh, la... la famille, allez, les Bromnar Ok, allez, tiens, dans l'ordre. Ben, on va commencer par ceci qui s'appelle le euh, Ward euh, Rummer ward romain. Je parle pas très bien anglais, donc excusez-moi d'avance pour mon. Euh... Ouais, alors euh, on parle pas bien anglais. Euh, on n'a pas, on n'a pas toute la maîtrise du jeu. Oui. Euh, on va pas vous parler toutes les cartes, mais nous on a au moins le mérite de faire une vidéo quand même. Ouais, exactement. Non, mais c le but c'est vraiment de vous présenter le deck et euh, rentrer pas trop dans les détails parce que. Voilà. Donc je commence parce que je vais dire ce que j'ai compris. Oui. Vas-y. Il y a une vidéo d'avant qu'on met en lien là. Euh, donc. Trois de force, hein, donc ça c'est les dégâts qu'il va, qui va infliger. Force et <coughs> point de vie. Mm -hmm. Ah, et point de vie. Force et point de vie. Et alors quand euh, je le tape et qu'il a, il a, il la voit la question, ouais, je il, la vois. il voit la question arriver. <rire> non que je me suis posé la même, on m'a posé la même dans une des vidéos. Il y a plus je... qu'un point de vie, il a toujours trois de force. Exactement. C'est con. C'est, euh, ils sont pas rentrés trop dans le, parce qu'après si tu veux es, c'est une gestion, en disant ouais c'est trop long. C'est ouais. trop co... Le but c'est vraiment de faire des parties dynamiques et rapides, ce qui fait que si t'as un gars qui a trois points de vie, si enfin trois points de vie prend trois points d'attaque, s'il en prend deux, mmh. il fera quand même 3 de dégâts à ton adversaire. Bouclier, il y a un petit chenubudu là. Oui, il y, un... y en a où il y a un chiffre. Il y en a qui ont un chiffre. Alors quand ils ont le petit chenubudu, ils ont quand même le bouclier ou pas Non. C'est que là, là y il y a, a bouclier. Bouclier. Okay, y a pas de bouclier. Il n'y a pas de bouclier, mais ça par exemple si tu avais une valeur de 2 ouais. et pas bah, quand quelqu'un t'inflige un dégât, ton bouclier, il en prend 2 et il est détruit le bouclier après je veux dire. Alors euh, pendant tout un tour, ça par exemple à moi de jouer et je défonce un gars qui a un bouclier, la première attaque, il prend donc le bouclier est pris en compte, mais l'attaque d'après, le bouclier n'est plus pris en compte. OK, d'accord. Mais par contre, le tour d'après si tu le rattaques, il, il, il régénère son bouclier. Ok, voilà. super. Ça aussi, c'est une erreur que j'ai fait lors d'une de, de mes vidéos, mais en revérifiant plus, de plus près, oui, ton bouclier, il est valable qu que lors de la première attaque. Donc, c'est un gobelin Play Return Each Other Friendly. En fait, tu peux. Euh, no, en fait, c'est le nom de la main, créature on your end. En, en, fait, en, en gros, si j'ai bien compris, cette carte-là, tu la joues, et par exemple, si t'as une grosse carte qu'on va voir tout à l'heure, par exemple, qui a 6 points de vie et qu'elle en a pris 5. Et ben bah avec cette carte là tu la prends et tu peux reprendre une de tes cartes que tu remets dans ta main Ce qui fait que tu régénères tous ces points de vie que tu peux rejouer dans la foulée D'accord Donc c'est un combo mmh. Clairement c'est un combo qui est plutôt utile Alors ensuite en bas, en rouge, je sais pas s'ils vont bien voir, parce que je peux pas faire la mise au point vraiment comme il faut Soit je fais la mise au point sur le global, soit sur le bas Donc en rouge c'est le nom du deck Exactement c'est le nom du deck À côté c'est le on numéro Donc de... on rappelle que c'est indissociable hein. oui. vous pouvez pas... Tu le... peux pas faire de debugging Le numéro du milieu c'est le numéro de la carte, parce que vu qu'il y a 400 cartes, ils les ont référé quand même par des numéros. D'accord, ok, Comme donc ici la... c'est la 49. C'est ça. Et puis ensuite à côté, c'est l'illustrateur. Waouh, il y a un respect pour, euh, pour, pour le travail de ces gens-là. Je crois que dans tous les jeux de cartes, Star Wars mais... Destiny, je, je sais pas s'ils si mettent le nom de... C'est une jamais mettre, mais écoute... Mais là en tout cas ils le mettent, sous chaque carte, euh, mais en tout cas... En, dans l'ensemble, je trouve que euh, même s'il y a des illustrateurs qui sont différents, je trouve qu'il y a une certaine cohérence au niveau de l'univers. Moi j'aime beaucoup, ça fait très penser beaucoup à Hearthstone, mais je sais qu'il y en a surtout sur les forums ouais, qui ça, ça pas me fait penser pas, à World of Warcraft. Voilà, c'est ça. ça Hearthstone, hein. World of Warcraft, un peu dans cet mmh. univers un peu Blizzard, euh, mmh, mmh, mmh. je trouve que c'est plutôt, euh, plutôt bien. Allez, on enchaîne. Avec un troll cette fois-ci. Ah, il est beau, c'est beau. Donc là, le troll qui lui... Euh, qui, euh, qui peut... Alors quand tu rip... J'ai dit que tu repartais avec les decks. Oui, tu m'as dit que tu me donnais les decks. Il est gentil, il est généreux cet homme. <rire> je suis con. <cool. rire> Alors, l'action de rip, là, on va prendre vite fait l'action de ripper. Euh, C'est un peu l'action de récolter, si je dis pas de bêtises. Récolter, en fait, en gros, euh, ce que je l'ai pas dit lors de la précédente vidéo, mais imagine. Non, je sais bien, on va profiter de ça. Imaginons okay. que tu es sur un board où tu as beaucoup de cartes Bromnar. Quand tu actives la maison Bromnar, tu actives aussi les monstres sur le terrain. Mm -hmm. Donc par exemple, si imaginons tu as que des shadows... Tu veux jouer Bromnar, tout est Shadow, tu pourras pas les jouer sur, sur ton tour. Ah, ah Ça, ça c'est un point qui est très important. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est sur la table que tu peux les jouer. Il faut que tu actives la maison de la Ah en oui, question. tu disais dans la vidéo présente qu'on annonçait ce qu'on jouait. Oui, mais c'est. vraiment ce qu'on joue pendant ce tour-là. Exactement. Ah et donc quand tu vas rip avec ton troll, donc quand tu vas faire l'action de récolter, parce que le terme en français sera récolter, ouais. et bah ton troll va euh, heal 3 donc il va pouvoir soigner. Il va soigner, il va soigner ouais. Ouais. trois dommages. Alors est-ce que là, est -ce est... que c'est lui qui les récupère J'ai l'impression que c'est lui. mais Parce euh... que c'est troll avec un T majuscule, je pense que c'est lui. C'est lui qui qui heal. Est-ce ouais. qu'il a lui-même Est-ce qu'il a d'autres Ça c'est une spécificité, que je sais pas du tout. Mmh. Ça me paraît bizarre qu'un troll heal des, <rire> des dommages. Ouais ouais, ce serait vraiment <rire> le premier troll ah, qui soigne quoi. Ça, mais c'est cool. Giant ça ça Giant euh, est créatures ça, ça a une fonction alors pour Parce moi j'imagine qu'il a... qu ya des sorts qui touchent les créatures des sorts qui touchent les machines possible Alors, peut-être que tu as aussi des mots clés par exemple tu pourras avoir une carte dans tes bromnards qui te dit donner plus de temps à, euh, à un, géant, un, un géant ou à géant, un une créature ouais, voilà, ouais, c'est aussi pour pas ouais. mettre mmh. ouais, comboté donc on va enchaîner avec un autre qui lui aussi est pas mal ouais non mais elle est trop belle celle là elle elle elle trop... montre... on leur montre pas on, on leur montre pas non. non bah on garde alors, on regarde la fin de la vidéo donc là nous avons smash qui quand tu le joues play Ouais. Tu stun un un, une créature, c'est-à-dire qu'en gros, tu, euh, tu, euh, tu, bah, tu assommes une créature adverse. D'accord. Dès que tu la joues, hop, tu bloques une créature Alors le tour de ton adversaire. Tu l'inclines Tu l'inclines, euh... en fait, ouais, quand ouais, tu poses ta donc... carte, tu l'inclines, euh, quand tu la poses sur le terrain, elle est inclinée. Ouais. Et euh, ton adversaire, euh, lui, quand tu lui retournes de ses créatures, c'est-à-dire que le tour d'après, il ne pourra pas la jouer. Voilà. Il y, euh, y a un mal d'invocation c'est-à-dire Ah, il ne pas euh, à la magique. Non, à la magique De très très loin. <rire> Le mal d'invocation. Vas-y, attention, sors de la science. Merci Anthony voilà non j'ai un prof de magic moi. ah ok d'accord je fais des cours de magic euh, le mal d'invocation c'est que quand tu quand tu poses une carte pour la première fois oui. normalement normalement tu peux pas t'en servir c'est pareil il y a des cartes qui ont la possibilité d'agir tout de suite Exactement. mais elles ont ce qu'on appelle le mal d'invocation ok ben bah non alors là c'est pas le terme mais en gros quand tu poses une carte oui tu peux pas la jouer tout de suite à part si elle a l'action euh, play euh, play une encore entre autres mmh, c'est marqué mmh, sur mmh. la carte de toute façon d'accord c'est un peu comme Hearthstone je reprends toujours l'exemple de Hearthstone as des cartes qu'on charge mmh, ce qui fait que tu les poses tu joues ça. et d'autres où tu, tu poses pas voilà. d'autres qui sont tonnes on va voir avec les symptômes qui sont qui ont des boucliers mmh. ce qui fait que tu peux attaquer que elle. d'accord donc euh, qui ont provocation entre guillemets donc, euh, donc là en gros tu arrives tu commences tu retournes un joueur là le smash est quand même très très fort next donc là nous n'avons pas une créature nous avons une carte euh, qui est une carte action attends je pose puis après t'en parles alors for the remainder Of the turn. Donc euh, à, la à, la fin, fin, à la fin de ton tour, euh, on hein. gagne une ambre, oui. et à chaque fois qu'un qu'une créature ennemie est détruite. Ah Ok, je viens de comprendre. En gros, quand tu joues cette carte-là, tu la poses, tu défonces ton adversaire, tu lui défonces par exemple 5 cartes, 5 créatures, je tu gagnes 5 am gagne ambres. Chaque créature ennemie que j'ai détruite. À la fin du voilà. round. Si j'ai bien Gali. compris, alors encore une fois, n'hésitez pas dans les commentaires à mettre. Euh, ouais, ouais, ouais. qu'on a moins d'avoir. Nous, on découvre, hein, comme vous, hein. Nous, on découvre le jeu et on sait peu de voilà, choses. Parce que même si, si je kiffe le jeu, j'essaie de me garder un maximum de. de ouais, de je sais. Ouais, ouais, ouais, ouais T'as pas voulu trop te spoiler. De, de, de spoil, voilà. Mais tu vas te spoiler puisque tu vas faire des parties. Exactement. Donc euh... là, les deux vidéos que vous avez vues sur ma page, la suite, ça sera sur la page de, de Mathieu et ce sera des parties des des des life. C'est-à-dire que ce sera pas du tabletop ce sera. Avec ces decks-là. Eh oui. Alors par contre, il euh, n'y aura, euh, aura pas les pions, euh, parce que personne ne les a. Non. Et parce même que FFG ils... ne les a pas pour l'instant, FFG France ne les a pas D'accord, parce qu'en fait c'est dans la boîte parce de Parce euh, que je les starter. ai prévenus qu'on faisait euh, cette vidéo, et euh, je n'ai pas réussi à obtenir. Donc eux-mêmes, eux-mêmes jouent avec des proxys au niveau ouais, des pions. Ouais, ça ne m'étonne pas. pas. Ah, Vas-y, crump. Alors Crump, qui, qui est un monstre encore très très fort, un géant, de toute façon les Bromnards c'est vraiment des gros bourrins, mmh, mmh, c'est vraiment l'objectif de cette, de cette classe. Et donc après qu'un ennemi a été, euh, donc, a été détruit par donc, ton, euh, ton personnage, donc par le Crump, et eh ben, peux, euh, le contrôleur perd, donc ton adversaire perd un ambre. D'accord, ok. Ouais, là donc donc, donc lui là lui... clairement tu lui détruis une ambre. Alors tu lui détruis, tu ne le récupères pas. Hein. Non, tu la détruis. D'accord. Il l'ose, donc euh, mmh, mmh, pour mmh. moi il la perd. Donc euh... Allez next, on en a beaucoup à voir. Il y a combien de cartes dans un deck 37 cartes dans 37 chaque deck. 37 cartes. Ouais, ah, on accélère. On accélère le mouvement, oui parce que là c'est vrai qu'on Alors là, quand tu fight, tu gagnes un Mais nombre. Mais c'est le monsieur de la couverture. Hein. Oui, c'est ça. Donc lui dès qu'il attaque, tu gagnes une ombre. D'accord. Donc c'est très très fort. Ouais, c'est très très fort. OK. Après, nous avons une carte encore une fois de créature donc euh, ouais, vraiment elles sont belles hein. Franchement les Oh là là là là là là. Moi j'aime beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Ils, sont, euh, ils sont attachés à faire quelque chose de vraiment à ah, Donc là, encore une fois, une... Ouais, une carte qui est quand même super belle. Ouais. <rire> Et en gros, là, l'action, si j'ai bien compris, c'est que quand tu la poses, euh, quand, tu, quand tu la joues, eh ben, en gros, tu donnes, entre guillemets, charge à un de tes, euh, un de tes, euh, de tes des créatures alliées, si j'ai bien compris, qui est sur le board. Donc, si j'ai bien compris, encore une fois, euh, l'anglais, ce j'ai pas le... ce que je maîtrise le plus. Alors là, nous avons découvert une nouvelle carte qui est une... un artefact. Mmh. Qui joue d'une façon un peu, un peu Par particulière. Par contre, je confirme, il hein, y a bien les noms des, y a bien les noms des, euh, des artistes. Hein, oui. Et il euh, y a plusieurs personnes sur le dos. Ouais, il y a plusieurs sur personnes place, sur, le, hein. sur le dos. Pile. et Off Skull. Voilà, donc là, mmh. euh, pile de. Euh, mmh. Ce qui est pile de, de, Tss, de, de, de crâne. Exactement comme tout à l'heure. Euh, sauf qu'en fait, à chaque fois que tu détruis euh, une créature ennemie, tu captures une de ses ombres. Capturer, en gros, c'est que tu la poses sur ta carte. Donc par exemple si j'attaquais, par exemple avec le, le géant de tout à l'heure, j'attaque, je détruis le, le monstre d'un adversaire, son ambre vient sur ma carte qui vient d'attaquer. Donc elle n'est pas encore totalement elle dans est, ta possession. Elle ne sera jamais sur ta possession. Tout ce qui est capturé reste toujours à ton adversaire. Bah alors quel est l'intérêt de... L'intérêt en fait c'est de le bloquer en fait parce qu'imaginons c'est mon tour, lui il a 6 ambres. D'accord ah, il va me il, faire une clé il, il peut forger une clé donc c'est à moi de jouer. Donc là l'objectif c'est vraiment de l'empêcher. Et en fait je lui capture. Hmm. Ce qui fait qu'il se retrouve avec 5 ambres, donc ce qui fait que le tour d'après il ne pourra pas forger sa créature Donc il sera obligé, je l'oblige à devoir absolument défoncer ma créature ouais. Donc ce qui fait qu'il est obligé de la focus Donc ça va l'impacter dans son jeu pour pouvoir récupérer sa, son ambre Mais le mot clé capture Alors attends, il peut récupérer l'ambre qu'il a sur dès que, qu ta, ta créature Dès qu'il défonce mon monstre, il, il, récupère, il récupère son ambre Alors son ambre ou toutes les ambres qui non. sont dessus Bah si imaginons que j'en ai capturé 10, il, il récupère, récupère les, les 10, 10. Waouh Okay. Mais en gros c'est le mot de clé capture, c'est vraiment c'est posé sur ta carte et quand euh, ton monstre est mort, tout le monde, tout monde revient un petit peu chez son propriétaire. J'avais pas de doute hein, sur l'intérêt du jeu mais là ça commence à me gratter. Ah ouais bah, <rire> Sérieusement. Je comprends pas que c'est pas venu avant mais... Euh... Ouais ouais ouais non mais si tu veux c'est tellement focus sur plein d'autres trucs mais là ouais ça commence à piquer sérieusement. Donc là tu la joues en début de partie, euh, enfin en début de ton tour et dès qu'il y a un ennemi, dès qu'il y a un allié à toi qui, qui attaque, tu... Récupère une ombre D'accord. Tu gagnes une ombre Donc c'est très efficace. Ah, et donc là, nous avons un artefact. Donc, ça, c'est la dernière carte de des, ton deck. Euh, pour les bromenards. Pour les bromenards. J'ai du mal avec les noms. Ouais, des... c'est pas des... évident encore. Euh... Des, des familles. Je pas sais pas, pas si encore, ça bon. va garder les mêmes noms en français ou pas. Je crois que non. mais euh... Ah ouais Ah, oh, ça, c'est chiant. Et donc là, l'action, c'est un artefact. Et en gros, quand tu. L'artefact, en fait, c'est quelque chose qui reste toujours dans, ton, dans ta zone. D'accord Ça joue mmh. comme un monstre, mmh. mais en fait, c'est de côté. Et en gros, dès que tu la joues, l'action et eh bah ben, tu peux euh, donc euh, infliger deux points de dégâts à une créature. la même façon dont on joue les artefacts dans Magic. Et voilà, exactement. D'accord. Donc là, on a fini les Bromnar, et on ouais. va attaquer les Mars, qui sont, enfin pas les Mars, excusez-moi, les Shadows, les Shadows. Qui, qui sont pour moi, en tout cas à chaque fois j'ai joué un deck avec les Shadows, ce sont les plus forts et les plus pétés et les plus intéressants à jouer. Alors pour ton adversaire, il va te détester, mais toi tu vas kiffer Parce, Parce que, que ça fait quoi alors quest que... bah, Ah oui du coup, il y a des... en fonction de la famille, il y a des... Alors là la famille qu'on vient de, de, de, de présenter... Les Bromnards c'est des bourrins, on vient ouais, de le voir, ouais, c'est vraiment des clair. bourrins ouais, ouais. Et alors que le Shadow, bah sont plus voleurs C'est vraiment une classe de voleurs D'accord Une classe de pute <rire> Je déteste les voleurs de Hearthstone. mais... Donc première pute Il <rire> Va bah, falloir que je classe la vidéo euh, pour pas que les enfants la regardent Ouais, c'est ouais, un terme de moins de 18 ouais, ans, excusez-nous pour je les je gros je mots Allez vas-y, défonce Donc, de... okay. c'est une créature, et là directement, action, style, une ambre Donc c'est-à-dire que dès que, tu, dès que tu fais une action, tu peux voler l'ambre mmh, de ton adversaire mmh, mmh, mmh, mmh. Voilà, c'est exactement ça il y a toujours une, une infographie super sympa Ouais, ouais l'infographie vraiment très très faite. Alors c'est chouette parce que là on est... Euh, alors vous avez vu, hein, dans la famille d'Amant on était plutôt dans le rouge Oui, alors que là, là on va être, on va être plutôt dans, dans le violet Exactement Moi j'aime ça Bien La direction artistique est vraiment très très bonne ouais donc là nous avons encore une fois un monstre et comme tu vois dès que tu fight tu voles encore une ombre. Je te dis c'est les, les shadows, c'est ouais. que de ça, c'est on te vole, on te vole, on te ouais. vole. Alors par contre du coup c'est à jouer quand les ombres sont présentes sur le terrain. On, on commence avec zéro hein. On commence avec zéro. Ouais, Donc en fait l'objectif de des, des, des shadows c'est vraiment les jouer. Euh, je dirais plutôt milieu de game entre guillemets mmh. quand tu vois que ton adversaire commence à un peu prendre le dessus tu peux lui voler euh, franchement en un tour tu peux limite lui voler toutes ses armes quoi si vraiment il euh, y a des tours où vraiment le, le type il se retrouve avec plus aucune arme quoi t'en avais 14 tu te retrouves avec plus rien parce que ton adversaire t'a tout pris quoi et vraiment quand tu veux faire des combos tu peux vraiment aller vraiment très très fort et vraiment piquer pas mal de choses d'accord alors nous avons une nouvelle carte qui représente un petit mot clé qui est différent aussi qui est euh, le poison alors attends -moi. hop là attends vas -y, vas -y. Ah. Donc, nous avons une créature qui a poison et qui a. Donc, là, pareil, fight, et dès que tu fight tu voles une Amber, Mais poison, c'est comme pour Shadow, enfin, comme pour Erson, je veux dire. Ouais. Dès que tu tues un monstre, par exemple, qui a 10, 15, 20, 30 points de vie, tu l'attaques juste une fois avec un point de dégâts, tu le tues. Poison, ça le tue tout de suite. Ah ouais! Et alors ces informations-là, on, on les retrouve pas dans les decks. Euh, comment tu sais que poison ça fait ça Ah bah parce qu'en fait il va y avoir un livret de règles qui sera présent euh, dans la boîte de starter, je crois, et ah même oui, les... Je pose les bonnes ouais, questions. Ouais. Et moi. même les règles sont disponibles actuellement en anglais euh, sur le site de FFG, je crois si je dis pas de bêtises. En tout cas, il y a un PDF de 2-3 pages qui sont disponibles. Mmh. Donc euh, franchement, les règles sont assez faciles. Tiens, on va, on va envoyer un petit mail à FFG pour qu'il nous envoie les règles. Et, euh, et non, voilà, oh, le mot clé poison, euh, tu le retrouveras. Les règles sont assez, assez simples là-dessus. Il y a pas, y a okay, pas de problème. Ouais, ouais, ouais, alors là, nous avons la carte la plus pourrie selon les joueurs. Euh, de ce jeu qui s'appelle Bad Penny qui fait que pourri qu parce qu'elle est pas bien ou pourri parce qu'elle est vraiment dégueulasse pour Non, elle autres. est pourrie, elle est vraiment nulle. En fait, dès qu'elle est détruite, elle revient dans ta main. Ouais, genre tu veux pas qu'elle revienne. C'est ça. <rire> elle apporte rien, elle a un point de dégâts, euh, franchement, c'est un personnage qui est inutile, elle te bloque une carte dans ta main. Ouais. Horrible. Je le dis, voilà, c'est considéré comme la carte la plus pourrie. D'accord. Du jeu. C'est honnête. Alors, nous avons un nouveau... Le monstre, le dernier monstre après je crois que c'est que des. Ouais c'est ça, c'est que des actions après que j'ai. Donc en fait lui dès qu'il rentre sur le terrain, euh, si j'ai bien compris, il peut jouer tout de suite. cest à -dire que t'as pas ce côté euh, pas charge. T'arrives, euh, tu joues. Ah ouais, il n'y a pas de mal d'invocation, il a attaque euh, direct. Quoi. Alors, il utilise le mot mal d'invocation, mais c'est ouais, pas le terme euh, ouais. activé, il non, utilise... c est, c est, Ouais le le, le terme c'est charge, c'est-à-dire que normalement. Enfin, non moi charge j'utilise encore une fois parce que j'utilise par rapport à Airstone, c'est pas exactement ah, le bon terme. Hein, non, mais... <rire> vous avez... non, Vous avez vu Il me fait la leçon et je fais que Bon. Non mais. Moi j'utilise un jeu de cartes qui existe, <rire> euh, pas un truc ah, virtuel <rire> sur des <rire> téléphones... Euh, bon, moi, le, ah je... oui, bah oui, bah ça, ça c'est un, dé... <rire> un autre débat. On a, dit, on a rien dit, on a rien dit. <rire> Donc en gros là tu joues ouais. et directement il a pas le mal d'invocation si on veut respecter euh, le thème de chez Pierrot, <rire> pas de souci. Nous avons une carte qui est très forte et là nous avons aussi un nouveau système, un nouveau logo <rire> que j'avais déjà présenté lors de la... Lors de la vidéo d'avant, mais on va revenir dessus, vous pouvez voir que... Je en haut fais à gauche, pff, je fais... Parce que la, la, la, la, les dessins sont... Ouais, les dessins, la, dessins sont... La, très je suis très beaux, désolé. Moi euh, on, est, on essaie d'être le plus optimal possible pour vous présenter les choses. Donc, euh, on met euh, les cartes dans une box euh, photo euh, avec une webcam. Mais c'est mille fois plus beau. Oui, hein, les lumières dans la main euh, euh, euh, euh, les dans les mains sont euh, beaucoup plus lumineuses. Quand on les a mais... dans la main, elles sont... Euh, voilà, c'est mille fois plus beau. Alors là, on, a, on peut voir qu'en haut à gauche, nous avons donc le logo, le shadow shadow, oui et juste en dessous, nous avons un petit logo d'une ambre, en fait. Voilà. Ce qui fait que dès que tu joues cette carte-là, tu gagnes une ambre. Il y a des cartes qui te font gagner des ambres. Mmh. Et en gros, là, euh, tu peux voler jusqu'à 6 ambres de ton opposant. D'accord. Ok. Ce qui est ultra est, pété, est, si j'ai bien compris, c'est quand même énorme, parce énorme. que 6 ambres, tu, tu peux choper une, une clé. Et ce qui est assez bizarre, c'est que tu t'as même pas besoin de. Enfin, euh, t'as même pas as même pas de malus. Je trouve que mmh. la carte est toute trapétée. <rire> et en fait, je vais apprendre que euh, ce deck-là, que je te donne, dans deux ans, il vaut 3000 euros. Alors, ah. alors oui, alors, tu, fais bien, tu fais bien dire ça, parce que c'est vrai que c'est euh, ce que les gens disent. Et euh, en disant que oui, il y a des decks, imaginons mon deck, là, demain, je fais une partie avec ce deck-là, et je gagne un tournoi. Et bah C'est pas impossible que tout le monde vienne me voir en me disant, ah, file moi ton deck et compagnie. Et que là, c'est une montée aux enchères en disant, bah attendez, j'ai gagné un tournoi, je le vends 300, 400. Je trouve que c'est aberrant. Moi, je ne le fais pas. Mais je ne le ferai pas. Je trouve que, que ça dérange. soit clair, je te l'interdis. Oui, non, non, mais hein je, je te donne ce Non, mais ce que je veux te dire, c'est te... que <rire> si c'est pas moi, ce sera qu'un d'autre qui le fera. Ouais. Je le dis, s'il y a des cons qui sont prêts à mettre 300 euros pour acheter un, un deck unique qui coûte 10 euros, c'est votre problème, c'est votre argent. Ça va, faire, ça va se faire, ça va se faire, Ça peut se faire, mais. Ça va se faire, Matt, c'est obligatoire. T'es pas l'abri d'avoir dépensé 300 euros pour un deck à gagner un tournoi, d'aller faire un tournoi et te faire poutrer au premier tour. Ouais, parce par que, un que tu le maîtriseras pas. Parce que tu le maîtriseras pas, parce que l'adversaire en face il aura des cartes peut-être qui seront plus fortes, parce que auras forcément des. Ou il maîtrisera mieux son deck. Exactement. Donc, honnêtement, je le dis pour ceux qui. Non. Partez pas. Ne là partez là -dessus. pas là-dessus. Ouais, on est d'accord. Une autre carte, encore une fois, action qui est plutôt euh, assez intéressante parce que là tu peux sacrifier par exemple ta bas de penny, parce qu'en gros tu peux. <rire> ça y est, on peut se débarrasser d'elle. Quand tu la sacrifies, tu peux oh, infliger 3 points de dégâts à deux créatures différentes. D'accord. Donc c'est très fort, c'est-à-dire qu'en gros t'as pas de penny qui est nul, tu la sacrifies mmh. et tu de 3 dégâts, donc 6 dégâts en tout, c'est plutôt fort. Franchement, c'est plutôt fort. Là, bon, en gros, tu euh, voles, encore une fois, hein, c'est euh, le principe de ce. Euh... Attends, il voit pas. En gros, tu voles. Donc, euh, une ambre, ouais. et là, tu deal, euh, tu peux, entre guillemets, euh, infliger deux points de dégâts. Ouais, deal. deal ouais. Ouais, ah, ça. Ouais, ouais. Donc, en gros, cette carte-là, tu la joues, tu voles une carte, et tu peux aussi infliger deux points de dégâts à une créature. Tu voles une ambre. Une ambre tu voles une ambre, et tu. Et... Ouais. Et si tu le fais, si tu voles l'ambre, en fait, if you do, si tu voles l'ambre, tu fais euh, deux dégâts. Euh, Dès que tu joues, ouais. À une créature. Mmh. Ouais, ouais. Donc, en gros, tu joues cette carte, tu détruis une carte qui est. Enfin, un ennemi qui est endommagé. Et tu voles une, style, si tu, enfin une, une ambre si tu peux. Euh... Mais alors, euh, tu détruis une de tes cartes à toi alors Non, ils disent dommage créature. Donc pour moi, c'est une créature qui est endommagée. Donc ça peut être très bien une, une, la tienne ou celle de ton adversaire. Je pense du principe que tu veux défoncer plutôt celle de ton adversaire. Ouais. Et donc ah, en gros. Tu, tu vois... pourrais vouloir sacrifier une de tes cartes pour récupérer euh, une ambre. Mais en gros, tu voles une ambre. Si, si tu peux, tu voles une ambre. D'accord, bon, on verra comment c'est traduit et comment c'est présenté. On n'a pas les règles, hein enfin on a les règles en anglais, mais nous on n'est pas des vaches folles de l'anglais. Ouais, on essaie de traduire, au mieux, encore une fois, n'hésite pas, pas à nous dire, ne défoncez pas dans les commentaires, mais soyez... Non, euh, euh, non, ils sont bien. ils sont bien chez moi. <rire> Alors, si ton opposant a exactement une ambre, tu lui voles. cest à que le mec, il vient à peine de commencer à choper son ambre, tu lui voles, et en plus de ça, ta carte, elle t'en donne deux. Bah ben voilà. Donc en gros, t'en récupères trois. Ah oui, il voilà, ah oui, y a deux ans en gros dessus, j'avais pas fait gaffe. Donc clairement, c'est très très fort. Enfin, c'est très fort. C'est très situationnel. Mais ça qu'en début de tour. Je comprends bien pourquoi t'as voulu qu'on nous... qu présente ce deck là. Franchement, je trouve que la combo, moi, des trois, des me, fait, me fait rêver. Je pouvais pas rêver mieux parce que j'adore les sanctums. Je les, sais pas euh... qui va jouer contre toi. Mais il va sortir défoncer. Mais conseils. je sais ce que toi, tu vas jouer <rire> ouais, contre, contre lui. lui. <rire> <avec> toi, ça. <rire> donc là, on a fini avec tous les shadows. Et donc, on va, on va pouvoir passer aux. Euh, c'est eux, c'est les sanctums. D'accord. On dirait des euh, des menottes. C'est des gros guerriers avec des. Enfin, c'est des, euh, des guerriers. Euh... Moi, ça me fait penser beaucoup aux paladins. dans on dans. Dirait, un ouais on dirait des menottes euh, pour ceux qui ont euh, à une époque joué à Feu euh, War Machine. Là, je vais me faire tuer dans les commentaires. D'accord. Bon. D'avoir bon. dit Feu War Machine, euh, je vais me faire défoncer. Okay. Bon, bah, c'est pas grave. grave. Moi, je suis pas lié à ça. Allez. <rire> <je, je>, je... <rire> Alors, qu'est-ce qui déjà, il a un nom. Ouais, imprononçable. imprononçable The Vault Keeper, The vault -keeper. Vault -keeper. Voilà euh, Your arm cannot be stolen Donc ton arme ton ne peut pas être volé Voilà Si je comprends bien bah, Stolen que... c'est ce que j'aurais dit ou blo bloqué ou volé Ouais En gros ton arme reste chez toi c'est vraiment euh... Et puis il y a un petit fluff en dessous euh, On va pas s'attarder sur le fluff Non non mais, euh... Knight and Spirit c'est peut-être des clés ouais, encore des une mofler. fois par rapport à des actions que tu pourrais ouais. améliorer et tout Parce qu'il y, y a des cartes d'équipement de, Ouais Donc euh, peut-être que tes équipements diront euh, pour un euh, pour un guerrier euh... C'était la plus moche celle-là Je vous le dis parce que je, celle que je tiens dans la main me prouve que celle-là c'était la plus moche Ah bah les autres là, après sont magnifiques hein. je euh, vite fait mais.. Ouais. Regardez, là on a l'impression d'être face à une image de Zone of the Ender Tu te rappelles de Zone of the Ender Non du tout le jeu vidéo sur PlayStation de... Je, te, je suis trop jeune de... moi pour ça Ah ouais voilà. <rire> Le mec qui vient tu sais Putain celui de jeu tu sais, Gratuitement <rire> T'es pas, pas encore reparti pas parti pas avec parti. les decks ouais, hein. pas encore c'est pas... Allez vas-y il fonce pas encore. Alors cette carte là voilà. Elle est très très forte oh, oh, oh. <rire> Non cette carte est très forte Parce qu'elle a 4 points de dégâts 2 points de bouclier Et tu donnes plus 2 à un guerrier qui est à côté de toi Sur ton flanc donc à, à, sur ta droite si j'ai bien compris, mm. ou si tu poses ta carte sur le flanc, il y a une histoire de flanc sur le côté Ouais, ouais, ouais. Oui, parce qu'il y a la position de la carte, je me rappelle dans voilà. la vidéo que tu avais faite, il y a une position de carte qui, position de que, que qui est très, très importante Donc c'est plutôt fort C'est intéressant ce que tu dis, que je me demande si c'est pas moi le plus vieux sur Youtube dans le monde des, des jeux Ah je sais pas si le culte du dé il est pas... Euh... Ah oui, on doit être à peu près du même âge. Ouais, je pense que le pute, il doit être... Oh donc là, pareil, c'est une grosse carte bien pour un... Un bouclier, hein, ouais. déjà, tranquille. Et en gros, quand tu la poses, tu peux, euh, donc là, encore une fois, activer une de tes cartes pour la jouer tout de suite. D'accord. Ouais, c'est plutôt fort. Là, l'action de Rip, je répète... Rip... On n'a pas, pas trop dit, mais les bleus, là, c'est plus, euh, plus quoi, comme... Euh... C'est plus des, des boucliers. Ouais, je vois ça, hein. C'est des gros armures. Des trucs euh, euh, qui... Euh, qui, qui, qui ouais. On ne peut pas se mettre en barrage dans le jeu c'est euh, en gros un, un, une provocation sur. Euh... Non, ouais, ouais, genre une provocation, dire bah voilà, moi je, cette carte là elle est posée et euh, tant que tu l'as pas détruite, tu Exactement. peux Exactement, pas... on peut Il y a ça. Ah, il y a des mots clés pour ça, mais oui, tu peux le faire. Voilà. cest à qu'il y a une carte qui est posée sur le terrain, tant que tu l'as pas détruite, c'est elle qui est prise en premier, c'est la provocation. Voilà, mais très bien. Donc là, quand tu rip, donc quand tu récoltes, tu captures une des ombres de ton adversaire. Donc tu en récupères mm -hmm. une pour toi et tu mm -hmm. la poses mm -hmm. une sur ton, euh, sur, ton, sur ton gars. Donc c'est-à-dire qu'il sera obligé de lui te défoncer mm -hmm. pour pouvoir la récupérer. Ok super. Donc là nous avons la même chose encore une fois. Les, moi j'adore les Sanctums, ils sont vraiment très très classe. Donc là pareil, quand tu joues, quand tu la joues, tu captures une ombre de, euh, de ton adversaire. Et en plus de ça, encore une fois, il a deux de boucliers, quatre en points de vie. Donc clairement, c'est vraiment des, euh, des monstres. Et là, on y vient. Nous avons le Taunt. Voilà, cette carte-là que j'ai jouée l'autre fois contre, contre Steven, un abonné que je, que je salue. Donc là, en gros, Taunt, eh ben c'est cette carte-là, tant qu'elle n'est pas détruite, es, tu ne peux pas attaquer les autres. Ah voilà. Donc par exemple, imagine les autres que, cartes que j'ai jouées. Ouais. Je t'ai volé pas mal d'ambres, euh, ouais. je les ai capturées, entre guillemets, elles sont sur moi. Et eh ben en gros, tant que tu ne m'as pas défoncé, lui, tu ne peux pas récupérer tes ambres. Donc elles sont bloquées et je te bloque pour créer ta, ta clé. D'accord. Après, nous avons cette carte-là qui est une carte action, parce qu'après, je n'ai plus de carte monstre. Ouais, on a bientôt terminé. Et on a bientôt terminé ce deck. Alors, Tech Hostage, il s'appelle. Play for the remainder of the turn. Donc à la fin, ok. Each time a friendly creature fight. Il capture... Ok, donc, voilà, donc chaque une créature une qu a, qu a attaqué, attaqué, tu captures. A attaqué pendant le tour, tu, as, tu captures une arme. C'est ça. Alors, je ne peux capturer que les armes qui sont présentes dans le champ. Enfin, C'est-à-dire que si, ton si, si tu en as plus, tu ne peux a, lui, pas rien capturer. Il n'y en a plus, on est d'accord. Exactement. Question con, mais je suis Non, là non, mais il faut le préciser. Next. Là pareil tu peux euh, ready, donc tu peux donner euh, à trois créatures euh, l'occasion d'attaquer. Trois fois. Trois fois. Mm -hmm. À chaque fois qu'elles euh, doivent attaquer en fait, contre, contre différents, différents ennemis, ennemis, peuvent pas taper euh, le même. Et tu, tu les tu les résolves une fois à la une fois. Ouais, ouais, c'est très, très fort vrai. ça aussi, ça te fait gagner une ombre. C'est mmh. plutôt fort ça. Parce ah, si ouais. tu as posé pas mal de cartes avant, ça c'est le genre de cartes que tu peux poser, tu sais, euh, lors du tour d'après, quand tu as posé pas mal de cartes. La plutôt... carte est tellement belle que tu la regardes avant de te coucher. quoi. Genre, euh... Non, c'est vrai avec <rire> les cartes, enfin, ouais, <rire> on la là... redit de, de, de 250 000 ah, fois. Ah ouais, non mais moi je suis... Alors, tu choisis une maison. Donc, les maisons, c'est Sanctum, Bromnar, Mars. Ouais. Là, je dis des classes, mais c'est des ouais. maisons. Ouais. Et bah, euh, chaque euh, créature a, a, est bloquée. Ah ouais Donc, en fait, tu bloques la, les maisons. Donc, par exemple, si ton adversaire Ça a que du Bromnar. Il a aligné que du Bromnar, tu, tu choisis br la, br la, Bromnard, la, la, la maison Bromnar. Et, et le tour de, pendant son tour, <rire> toutes les créatures sont bloquées. Et, exactement, sont bloquées. Wakata C'est fort. Ronnie. Y... <rire> Ça, eh ben, c'est l'une des seules cartes, je crois, si pas de bêtises, je connais pas toutes les cartes, mais qui te permet de euh, soigner ton ton personnage. D'accord. Tu il euh, 3 dommages for de for une créature. D'accord. Très bien. Donc ça, c'est plutôt fort. Et donc nous et avons la last, la, la dernière, qui est un upgrade. Donc ça, c'est une action qu'on n'a jamais vue, une carte qu'on n'a jamais vue jusqu'à présent. En gros, en fait, en gros, comment ça se passe Tu poses ta carte et tu mets ton upgrade sous, -sous, -sous elle ou sur elle. Mm -hmm. Mais c'est dire que si tu si on détruit ta, ton monstre. Le grette il détruit aussi. Ah il a... ah oui, c'est une upgrade, c'est pas un c équipement. C'est un, équi... enfin, un équipement qui est vraiment lié à ton personnage. D'accord, ok. Donc en gros, ton créature, elle gagne plus un armure. Ok. Et elle gagne taunt. Mmh, mmh, d'accord, ok. C'était mmh, assez ah, dense, hein Non, pas... c'était très intéressant parce qu'on a pu voir plein de phases du jeu. Déjà, un grand merci euh, de t'être déplacé jusqu'à moi un pour, merci, euh, pour euh, parler de euh, tout, tout, tout ça. Euh, donc je précise que je te laisse ces decks pour que tu puisses euh, les mettre en condition de jeu Oui, faire des duels Donc je vous conseille d'aller euh, vivement euh, rejoindre la page de Mathieu Merci. Dont le lien est en fin de la vidéo pour vous y abonner N'hésitez pas à utiliser la petite cloche de notification Pour savoir quand est-ce que la prochaine vidéo de la partie euh, en, en, dans la vraie vie Avec ces cartes là aura lieu Oui N'hésitez pas à nous lâcher des petits pouces, parce que ça, ça nous fera plaisir. Mettez-nous des commentaires et, et tapez-nous sur toutes les bêtises qu'on a dites. On parce a pu on dire, a dû commis, en hein. dire plein. Euh, mais ce n'est pas le problème, on, on, on assume. Si vous voulez nous soutenir, bah moi j'ai un tipi. As un tipi non, je n'ai pas de tipi. Mais euh, voilà, moi je, moi je veux bien, j'ai besoin de plein de choses. Donc, <rire> n'hésitez pas à nous soutenir. On remercie encore vivement Asmodé, FFG, pour, pour leur patience. Et puis, et puis pour leur confiance surtout, et puis je vous remercie tous de votre fidélité, je vous dis surtout d'aller voir, voir Matt sur sa page, on y retrouvera très régulièrement, on a des projets, notamment oui. avec Assou sur l'Empire et puis plein d'autres choses. On va vous laisser parce qu'on doit se boire un petit café, discuter de plein de choses qu'on voudrait vous présenter. On vous dit à très bientôt. On ne présentera pas ce deuxième deck hein, qui, qui est dans ma main. Soit on le présente plus tard, soit vous le verrez dans la partie que Mathieu va jouer. Et puis ben, le, le, le, la pauvre personne qui va perdre en face de toi aura ce deck. Je dis rien parce que, à chaque, fois que <rire> euh, chaque, chaque fois que j'invite <rire> Franck à jouer, il, il m'éclate alors qu'il ne joue jamais au jeu à Star Wars et Destiny ben, par exemple. Super. Donc euh, <rire> je lui fais un petit coucou. <rire> voilà, merci à tous. Bonne continuation. et puis Salut tout le monde. Salut tout le monde.